Bien, merci pour euh, l'honneur que vous m'accordez. Moi, je suis Aristide Yemafou. Je suis géographe à l'Université de Champ. c'est au Cameroun. Je suis professeur de, de géographie. Mon université, c'est à peu près 25 000 étudiants. Et elle est créée en 1993 à la suite de la, réforme, de la première réforme universitaire au Cameroun. Et moi, je suis par ailleurs directeur du département de géographie et je suis en même temps secrétaire général de l'Association camerounaise des géographes. Alors moi, je suis spécialisé sur les questions urbaines principalement sur les questions de transition urbaine. Et vous savez que l'Afrique, c'est parmi les plus fortes croissances urbaines au monde. On a entre 4 et 6% de taux de croissance annuel par an, ce qui est très fort. Et donc, dans ces questions de transition urbaine en Afrique, je me suis particulièrement intéressé sur le rapport entre la ville compacte et la ville étalée. Et dans ces rapports, j'étudie les processus et les formes qui en découlent. Particulièrement, je me suis intéressé à la périurbanisation, parce que nous, nous, nous avons constaté que c'est un phénomène nouveau, la périurbanisation en Afrique, et donc, je m'y intéresse particulièrement. Et seconde, je travaille sur les, les connexions ville-campagne, les relations ville-campagne. Et dans ces relations ville-campagne, j'essaie de renouveler les questions de circulation, de mobilité. Et je me suis aussi intéressé de plus en plus ces années sur les, les systèmes alimentaires. J'utilise les approches territoriales et de plus en plus les approches de la urban political ecology où j'étudie les inégalités sociales qui en découlent. Bien, actuellement, je, je travaille sur les systèmes alimentaires du urbains durables. Alors, nous, nous, sommes par, nous sommes partis du de, de questionnement que les consommateurs ont par rapport à ce qu'ils doivent consommer. Nous interrogeons la réponse, que, la réponse productive, mais aussi la réponse à la demande de consommation urbaine, la réponse des consommateurs, à travers la construction sociale de la qualité. C'est ce que nous faisons actuellement. Alors, ici à l'Université de bordeaux Montaigne, nous travaillons sur ce sujet des, des systèmes alimentaires. C'est un projet que nous venons d'engager de, jusqu'en 2025. Et ici à l'Université de, de Bordeaux, nous avons vu qu'il y a une connaissance forte des systèmes alimentaires territoriaux une agence entre l'université et la région qui font des études. Et ça nous intéresse de bien de, de voir comment ça se passe pour peut-être reproduire cela dans nos, dans nos territoires. Et là, nous travaillons dans ce projet avec euh, M. Sylvain Racco du LAM, l'Afrique dans le monde. Et je dois vous dire que ce projet est la concrétisation de, de près de, depuis 2000, les années 2000 que nous nous connaissons, ça concrétise euh, ces années de partage des problématiques de, sur les terrains africains. Et donc, euh, avec lui, nous essayons de développer ce projet. Et je dois vous dire que j'ai profité de ce séjour à l'Université de Bordeaux pour actualiser mes connaissances sur les systèmes alimentaires, je dois vous dire que la bibliothèque est suffisamment fournie pour me permettre de, de, de faire cette actualisation et ça m'a permis d'enrichir de, mes connaissances sur ce domaine. Alors, les, les moments clés de mon séjour à l'UBM, c'est ces deux conférences. D'abord, ces deux conférences que j'ai données, une à l'école doctorale et l'autre euh, dans le cadre de, de, de l'Afrique de, de émergente. Euh, ces, deux, euh, ces deux conférences ont connu la participation vraiment de... De collègues, d'étudiants et même des personnes avec qui nous avons beaucoup échangé sur d'abord les différences de contexte que j'ai observées et sur, la, euh, le, sur euh, le partage des problématiques de développement sur, sur l'Afrique. Ensuite, j'ai participé à la Mériadec, oui, sur. Euh, un échange sur le livre en Nouvelle-Aquitaine et la revue Cahiers d'Outrebert, dont je suis euh, membre du comité scientifique, était à l'honneur et j'ai dû présenter le regard africain sur euh, cette revue qui a une bonne cote en, en Afrique. Ensuite, euh, j'ai échangé avec des collègues sur des idées, sur des idées de projets et qui sait vous savez que les coopérations sont souvent, d'abord, des rencontres entre des hommes qui échangent des idées et ensuite, les institutions viennent après. On espère que ça pourra produire quelque chose de plus. Et bon, la grève ne m'a pas permis de rencontrer les étudiants comme je, je, je le souhaitais. Mais j'ai rencontré ceux que j'ai rencontrés individuellement, ceux en recherche. On a bien échangé, vu, on a fait un partage de contexte sur des problématiques et je les ai trouvés plutôt très attentifs, très euh, proactifs et ça ne peut que construire des idées, échanger. Non, ce n'est pas la première fois. Je dois vous dire que j'ai fait mon poste donc, à Toulouse. J'ai aussi fait, été professeur invité là-bas, je pense en 2014. En 2022, j'ai été à l'université du Mans et en 2023, me voici à l'université de Bordeaux. Alors, peut-être que je ne vous ai pas dit, l'Université de Bordeaux, pour nous, a une histoire. L'Université de Bordeaux a une grosse histoire avec nous, et particulièrement la géographie. Parce que tous nos professeurs, tous nos professeurs aujourd'hui à la retraite, viennent de ont fait leur formation à l'Université de Bordeaux. Et c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour nous de revenir sur leur pas, et même de découvrir certaines de leurs études. Maintenant, comment nous allons continuer cette euh, coopération Je dois vous dire que nous avons ce projet de système alimentaire qui va jusqu'en 2025. Et je voudrais aussi vous dire que je suis porteur euh, d'un projet de coopération avec l'université de Chang. J'espère qu'il sera signé et ça va permettre la mobilité à la fois des enseignants de l'université de Tchon mais aussi des étudiants. Vous voyez que ça ouvre un cadre plus large qui n'est pas seulement celui de notre personne mais ça ouvre davantage les, les portes pour une coopération plus, euh, plus étendue avec l'université de Bordeaux. Moi, je suis sûr que c'est peut-être les moyens qui pourront faire défaut, sinon les idées nous en avons.